Très satisfait de cette édition, déjà de par les différentes conférences, les différents workshops qui ont été proposés avec des contenus qui étaient variés et hyper intéressants. Le BGM permet de faire une mise au point annuelle, de faire un benchmark des derniers outils et des dernières tendances digital marketing. On est toujours voilà, en, en attente de ce yearbook qui donne une évaluation très fine par des spécialistes de chaque marché ou de chaque solution. Et donc c'est très riche justement pour s'assurer qu'on est toujours en ligne avec les, les meilleurs technos du marché. Pour moi, le yearbook, c'est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 Très bonne rencontre, euh, des prestataires que je connaissais de nom mais que je n'avais jamais eu l'occasion de rencontrer. Il euh, y a des deals qui vont être signés derrière, c'est sûr. Euh, bah, on a rencontré des prestataires qui euh, effectivement pouvaient répondre à, à nos demandes par rapport à nos problématiques euh, terrain euh, au niveau digital. Ça permet d'échanger euh, sur notre problématique. Ça permet aussi de, de rencontrer euh, des euh, prestataires, des agences euh, qu'on ne connaît pas et qui peuvent nous apporter des solutions. Que ça soit côté agence mais aussi côté annonceur, j'ai pu rencontrer des gens qui avaient les mêmes problématiques que je rencontre aujourd'hui sur mes outils marketing est pris en charge, tout est organisé, c'est millimétré. Ouais, je trouve que c'est vraiment une très, très bonne organisation, il n'y a pas de mauvaise surprise. Tout roule, euh, les transports, les hôtels, etc. Pour ma part, je suis venue vraiment seule et ça pouvait être une appréhension. Et, euh, et au final, je me suis sentie tout de suite euh, bien entourée et intégrée dans cette grande famille de l'EBG.